Bonjour tout le monde, c'est Samira du blog arituto.com. Et, et dans la suite du vlog où je vous emmène avec moi chez Action j'aimerais vous donner quelques petites idées de cadeaux à offrir à vos proches, à vos amis mais aussi à vous-même Oui, je vous propose de vous offrir de petits plaisirs qui vous feront du bien certainement et dans cette vidéo vous allez découvrir que dans le rayon enfant, il n'y en a pas que pour les petits même les grands peuvent jouir de quelques produits à colorier comme les 7 que je vais vous présenter tout de suite alors, on commence par ces toiles émojis à colorier avec des feutres d'autocollants de diamants inclus. Une façon originale de colorier ces dessins avec de petits stickers en diamants étincelants. Vous avez différents dessins qui s'offrent à vous, le lama, etc. Mais vous pouvez aussi ajouter du collage par-dessus avec, de, avec des matières pour élargir le, votre champ de créativité. Alors la taille de cette toile est de 30 cm sur 30, sur 30 pardon, et le prix est de 1,99€, alors, il y a aussi ce set de peinture qui comprend une toile, un pinceau et de la peinture à l'eau. Et vous avez aussi différentes, euh, différents dessins à peindre, euh, à mettre en couleur. Alors toujours dans les sets, il y a ce set de trois toiles avec des marqueurs de différentes couleurs incluses dans la boîte. Colorier ce triptyque avec les couleurs qui vous inspirent est une belle façon d'inviter l'art dans votre journée ou soirée. Grâce à ces petites toiles qui ne sont pas encombrantes et faciles à transporter et à mettre en couleur, vous pourrez les colorier où que vous soyez. Alors, si vous aimez les sculptures, etc., ou les figurines, il y a ces figurines à peindre pour euh, 1,53€. Alors, toujours dans les figurines, il y a cette jolie figurine licorne à peindre avec des feutres, des autocollants et des paillettes incluses dans la boîte. Le prix est de 2,59€. Alors, dans le rayon des livres et des cahiers de coloriage, j'ai trouvé ces petits livres à peindre à la peinture à l'eau, avec un pinceau inclus. Vous avez des dessins d'animaux aquatiques, de licornes, de voitures, de bateaux, etc. Et ce qui est bien, c'est que vous avez des rectangles de couleurs. On vous propose des couleurs, par exemple de base, et c'est à vous de... De, de créer vos harmonies, par exemple, vos, vos mélanges, etc. Vous avez cette boîte de 30 crayons de couleur pour la somme de 1,99€. Et vous avez cette pochette de 12 crayons de couleur pour la somme de 53 cents. Sinon, vous avez cette pochette de 15 crayons de couleur avec le taille crayon inclus, pour le prix de moins d'un euro, 95 cents. Toujours à moins d'un euro, vous avez une approche dans le monde du coloriage au feutre avec cette pochette de 30 feutres Kits Créative. Il y a ce livre de coloriage avec 72, 72 dessins à colorier et vous avez euh, plusieurs thèmes. Si vous aimez les coloriages, les livres de coloriage au format carré, vous avez ces 24 mandalas pour enfants à colorier. On y trouve euh, beaucoup de gourmandises à colorier comme des friandises et des pâtisseries, mais, mais aussi euh, diverses variantes comme des émojis, des lettres et des symboles à colorier. Et euh, ça coûte moins d'un euro, 79 cents. Dans les livres d'activité, vous avez coloriage et collage avec plusieurs sujets Disney. Ce livre de jeux et de coloriage comprend 60, 64 pages à colorier avec des dessins et des autocollants à coller. Vous avez le choix entre Minnie Mouse, La Reine des Neiges ou Cartes. Et le prix est moins de 2 euros, 1,99 euros. Alors, j'ajoute que dans les thèmes à colorier, vous avez ce magnifique livre de princesse Disney avec Blanche-Neige, avec Pocahontas, etc. Donc, vous avez pas mal de magnifiques illustrations à colorier. Alors, dans les formats carrés, vous avez ce bel album d'apprentissage d'anglais et de coloriage euh, qui est de taille euh, de 28 cm sur 28. Alors, vous avez soit 22 ou 23 pages illustrées avec des mots en anglais et des illustrations. Vous avez aussi diverses variantes. Moi, je trouve que c'est une chouette façon de jongler entre l'apprentissage de l'anglais. On ne va pas apprendre tout l'anglais, mais ça, ça va être quand même quelques mots qui sont... Euh, euh, très courant peut-être, et, euh, et le coloriage, donc euh, jongler entre l'apprentissage et le coloriage. Alors je trouve très mignon ces petits livres de poche à colorier avec un élastique pour fermer le livre et il y a des illustrations très jolies, très simples, très naïves ce sont des illustrations généralement pour, pour enfants mais rien ne vous empêche de les colorier si euh, vous voulez euh, en mettre un dans votre sac par exemple et que vous soyez dans une salle d'attente ou dans un métro ou que sais-je pour passer le temps et commencer à s'entraîner un petit peu euh, à, à faire du remplissage à, à, à faire vos premiers pas dans le coloriage et le prix est de 59 cents cet ensemble de puzzles 3D à monter à décorer par contre la peinture et le pinceau ne sont pas inclus dans le paquet vous avez différents thèmes comme le camion, de pompiers, l'hélicoptère et le prix est de moins de 3 euros 2,99 euros ça, par contre ce set je trouve que c'est un très très chouette ce sera un très chouette cadeau pour un enfant pour l'encourager et pour stimuler sa créativité et son imagination alors il y a cet album de dessin disney avec des autocollants à moins de 2 euros, 1,99 euros. Là aussi, vous avez plusieurs variantes. Vous avez des illustrations formidables Alors, à moins d'un euro, vous avez les Disney Blocks Magiques. Là aussi, vous avez plusieurs personnages Disney. C'est un concept euh, très amusant de voir apparaître sous vos yeux les plus beaux coloriages Disney. Euh, ça a l'air de simples dessins inachevés, mais si vous passez par-dessus avec un crayon gris, vous allez découvrir comme par magie la suite du, du dessin. Et pour finir cette petite démonstration, ces albums à colorier à moins d'un euro avec différents personnages célèbres comme Mickey, Star Wars, princesse Disney ou Frozen, ce sont de jolies illustrations euh, d'un côté en couleur et de l'autre en noir et blanc. À vous euh, de mettre les couleurs qui vous inspirent et euh, voilà de vous amuser à inventer aussi d'autres couleurs. Voilà ce qu'il en est concernant cette petite vidéo d'idées de cadeaux créatifs pour stimuler la créativité qui sommeille en vous ou pour inviter l'air chez vos proches, vos amis, vos enfants ou petits-enfants. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à l'aimer et à la partager pour soutenir ma chaîne et surtout pour m'encourager à vous produire davantage de vidéos de ce style, si ça vous plaît. Euh, si ce style de vidéo vous plaît,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 à la suite de ce vlog.